Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter le CM Motion Manager, le CM Motion Manager c'est la bibliothèque qui va gérer un certain nombre de capteurs qui sont dans le terminal. Et du coup ça va vous permettre de récupérer des données liées au déplacement du terminal. Donc ces données elles sont fournies par un accéléromètre, un gyroscope et un magnétomètre. Attention tout n'est pas disponible sur certains terminaux donc il faut que vous fassiez des tests. En particulier sur les terminaux un peu plus anciens ça peut arriver. Vous avez une approche générale sur la manière de récupérer l'ensemble de données bien évidemment après les données sont gérées de manière distincte parce que ce n'est pas les mêmes données qui vous sont fournies. Mais l'avantage c'est qu'au sein de cette gestion commune et eh bien les principes sont identiques. Typiquement c'est de l'activation, désactivation et une technique permettant d'accéder aux données. Alors ce qui est important c'est qu'il euh, faut que vous importiez le framework CoreMotion. Alors, en Objectif-C, c'est coremotion slash coremotion.h et en Swift, c'est simplement coremotion. Qu'y a-t-il dans un terminal iOS ben, Tout d'abord, vous avez un accéléromètre. C'est-à-dire que, en fait, c'est des capteurs qui permettent de mesurer l'accélération du terminal sous forme d'une force qui est exprimée en G sur les trois axes. Donc, vous avez euh, X qui est. Euh, l'horizontale de votre terminal, Y qui est la verticale, et Z qui est l'épaisseur ou la profondeur de votre terminal. Vous avez également un gyroscope qui va permettre de mesurer l'orientation, c'est-à-dire en fait la rotation, toujours par rapport à ces trois mêmes axes. Et enfin, vous allez avoir un magnétomètre qui va mesurer le champ magnétique. Et le magnétisme va être ici exprimé en micro-Tesla, toujours sur ces trois axes. Ce qui est mesuré est encapsulé dans un type qui s'appelle CM Device Motion. Et en fait, vous allez avoir latitude, attitude et pas altitude, parce qu'on peut récupérer également l'altitude quelque part, qui va donner les informations sur l'orientation du terminal. Rotation rate, qui va donner en fait les données brutes du gyroscope. Gravity qui va donner la gravité et l'accélération du terminal, User Acceleration toujours lié à l'accélération du terminal et Magnetic Field les informations relatives au champ magnétique terrestre. Alors bien évidemment ces informations sont stockées dans les types dédiés et euh, pour être franc alors moi je ne suis pas trop physicien euh, il y en a, je n'arrive pas très bien à les utiliser mais bien évidemment vous pouvez regarder ça sort un petit peu du cadre de secours. Moi je vais m'intéresser à comment récupérer l'information mais vous pouvez après vous vous en servir pour et euh, eh bien définir euh, des actions. Donc euh, en particulier euh, moi j'ai du mal tout particulièrement avec le Magnetic Field, euh, le User Acceleration et les autres on arrive à peu près euh, à s'en dépatouiller. Alors le principe de fonctionnement est assez simple. Vous allez créer un de ces managers, soit à la manière d'objectif C, soit à la manière de Swift, mais avec quand même un petit point important ici, c'est que vous n'avez pas plusieurs managers. Vous avez simplement un manager par application. En gros, j'ai l'impression que ce manager est une référence vers un manager global. Donc il faut que vous fassiez attention. Ensuite, vous avez un intervalle de mesure. Et une des manières de définir cet intervalle de mesure, c'est d'utiliser l'attribut acceleration update interval et qui est de type nsTimeInterval. Euh, probablement qu'en Swift, c'est du Time Interval, parce que je pense que le NS a disparu en Swift. Mais c'est encore une fois, bien évidemment, le même type qui se cache derrière tout ça. Puis ensuite, vous activez les mesures. Donc vous avez en fait euh, des méthodes start. Device Motion Update, Start Magnetometer Update, Start Giro Update. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez sépa... enfin, mesurer séparément ces trois mesures. Vous avez également des méthodes qui permettent d'arrêter les mesures, Stop Device Motion Update, etc., etc. Elles sont évidemment notées ici. Et lorsque vous avez lancé un Start, et jusqu'à ce que vous fassiez un Stop, eh bien, vous pouvez récupérer les données et il y a différentes manières de récupérer les données. La première technique, c'est via un handler intégré. Donc là vous avez des méthodes avec un profil spécifique et en particulier au niveau du démarrage de l'accéléromètre, du magnétomètre ou du gyroscope. Eh bien vous pouvez dire voilà, je veux passer en paramètre une primitive une méthode qui doit respecter un profil particulier bien évidemment et cette méthode va être Invoqué régulièrement en fonction de ce fameux attribut qui va définir le rafraîchissement dont je viens de vous parler au transparent précédent. Et euh, si vous faites ça de cette manière là, eh bien le profil du handler en objectif C, c'est une fonction pour laquelle vous recevez les données et une référence vers un NSError. Alors les données ça va dépendre de ce que vous avez démarré ici. Ça va être soit des données relatives à l'accéléromètre, au gyroscope ou à un magnétomètre donc là il faut regarder les types hein, bien évidemment ça dépend de ce que vous démarrez là et le NS error bien évidemment l'une ou l'autre peuvent être valeur nil en particulier si tout s'est bien passé NS error vaut nil sinon il ne vaut pas nil et s'il y a un problème probablement que les données valent nil et puis même topo en Swift en Swift vous avez euh, un couple également toujours avec les données et un error la différence c'est qu'en Swift ce sont des optional donc vous devez pouvoir avoir deal et bien évidemment dans les deux cas la primitive associée à Handler ne doit rien rendre. Ces méthodes de démarrage pour lesquelles vous faites l'association explicite d'un Handler ont deux paramètres. D'abord la file dans laquelle vous allez mettre euh, ces euh, Handlers en gros c'est une manière de contrôler la thread qui va exécuter cela. En général vous le mettez dans la dans la thread courante, ça peut être dans la thread principale. Alors faites attention parce que euh, si je ne m'abuse, le nom de méthode a changé en objectif C et donc n'est plus le même que en Swift. Je crois que c'est current euh, en Swift et current currentQ toujours en objectif C. Et puis une primitive qui respecte les contraintes que vous avez à respecter. Comme je vous l'avais dit, les mises à jour sont régie par cet attribut que vous devez donc, lorsque vous utilisez cette technique, avoir positionné au préalable à, à la valeur de rafraîchissement que vous souhaitez, qui a priori est euh, la même en fait, quelle que soit la technique que vous utilisez. Vous ne pouvez pas avoir des rafraîchissements plus importants pour l'accéléromètre que pour le gyroscope. L'autre technique pour récupérer les données, eh c'est que le CM Motion Manager dont vous avez les références eh bien a toujours des attributs qui sont à jour. Device motion, magnetometer data. et dans ce cas là bah, vous pouvez euh, lorsque vous en avez besoin eh bien récupérer l'information via un s -timer. Donc du coup quelque part c'est intégré dans notre méthode, hein. le s là vous le devez le gérer explicitement et euh, en fait euh, vous accédez euh, au handler de manière euh, assez facile. Alors ça c'est une technique qui est intéressante lorsque vous avez la référence sur le, euh, le CM Motion Manager euh, parce que c'est à mon avis plus simple. Mais Par contre il y a des cas de figure où les composants qui vont accéder euh, à cette information là eh bien sont un petit peu euh, planqués et du coup vous avez besoin de cette méthode euh, qui va euh, pouvoir effectuer les mises à jour et dans ce cas là vous utilisez la technique numéro 1. Voilà en guise de conclusion, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à faire quand même. On pourrait presque dire que c'est facile. Euh, alors simplement j'ai besoin de vous mettre en garde. Ces mécanismes sont malgré tout gourmands en énergie. Ils le sont considérablement moins que sur les anciens terminaux en particulier depuis l'apparition de ce que appelle, appelle les coprocesseurs de mouvement parce qu'effectivement toutes ces choses-là sont gérées euh, non pas par le processeur principal, il commence à être calancé à une fréquence importante qui fait qu'il consomme de l'énergie, mais par des coprocesseurs qui sont beaucoup plus orientés vers de la basse consommation. Et l'idée c'est bien évidemment d'éviter ce genre de situation où euh, finalement ben euh, vous faites rager vos usagers parce que dès qu'il démarre votre application, et eh bien très rapidement, il n'y a plus d'énergie.